Dans Flipgrid, une fois que j'ai créé mon groupe, ma classe, maintenant c'est le temps de leur donner un devoir. Donc, un devoir qu'ils vont devoir, qu'ils vont devoir, oui, euh, me répondre oralement. Donc, une communication orale. Donc, je vais ajouter un devoir de cette façon-ci. Donc, plus topic avec le titre animal préféré. Ensuite, on me dit que je peux rentrer une question. Donc, quelle est ton animal préféré. Donc, c'est pour commencer la discussion avec les élèves pour qu'ils puissent me répondre. Je pourrais leur mettre ça de la façon que je veux ici, en gras, euh, souligner, ajouter un lien. Mais juste la question comme ça, ça me va. Ensuite, je peux leur aj ajouter une image à mon devoir. Donc, je vais aller leur chercher une image d'animal ici comme ça pour les inspirer. Donc, ça pourrait être n'importe quoi comme image qui a un lien avec euh, la communication orale que je veux que les élèves fassent. Je peux leur donner aussi, euh, je peux aussi euh, attacher un document. Donc, ça pourrait être le document euh, qui, euh, qui résume leur devoir que j'ai ailleurs. Donc, que ce soit sur mon Drive, je pourrais aller chercher un document et mettre le fichier joint ici en copiant le lien. Je peux décider du temps. Donc, de 15 secondes à 10 minutes que je veux que leur communication orale euh, dure. Je peux aller aussi dans les settings, donc les paramètres. Je peux décider justement que je veux que ça soit actif. Pour l'instant, je veux que tout le monde puisse le voir. C'est aujourd'hui que je publie. Je mets l'année 2022. Je pourrais décider que ce soit euh, au mois de juin. Donc, je pourrais aller euh, rajouter le 6 juin comme date où je veux qu'ils présentent leurs vidéo qu'ils vont devoir créer. Euh, moderate video and comments. Donc, euh, je peux euh, euh, turn, mettre en... Euh, à, je pourrais mettre ouvert, donc euh, la, la, la modération. Et ensuite aller approuver chacun des, euh, des commentaires là. Donc est-ce que je veux ici que les commentaires euh, donc on puisse mettre des commentaires vidéo et texte comment, euh, ou vidéo et texte vidéo en commentaire des textes. Donc ici je dis vidéo et texte une minute 30 secondes sous-titres. Donc est-ce que je veux des sous-titres Non, je n'en veux pas. Ensuite, les réponses. Est-ce que je veux qu'ils mettent des liens, qu'ils vont pouvoir euh, télécharger des choses et les partager? Est-ce qu'ils vont pouvoir euh, liker les vidéos des autres élèves? Euh, donc, euh, puis, est-ce qu'ils vont pouvoir euh, euh, mettre un display view count? Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir le, compter le nombre de, de vues de leurs vidéos? Donc, je pourrais tout fermer ça, mais ici, c'est pas grave, ça me dérange pas qu'on puisse mettre des likes ou des commentaires, mais je pourrais enlever tout ça pour pas qu'il y ait de commentaires sur les vidéos des autres. Au niveau de la caméra, donc oui, je veux que la caméra soit ouverte, que les textes, on peut mettre des textes, des dessins, des photos, des collants, un cadre... Euh, je veux aussi euh, qu'ils puissent mettre des GIFs, des, euh, des filtres. Donc, ici, ça ne me dérange pas qu que les élèves puissent en mettre. Mais si je ne veux pas qu'ils puissent mettre des GIFs, vous allez pouvoir voir plus tard que les élèves peuvent s'ajouter des GIFs. C'est peut-être pas la meilleure chose. Là. Ça peut être drôle au départ, mais si vous voulez l'enlever, on peut l'enlever. Donc, pour les gens qui vont visionner, donc si je voulais partager aux parents Ici. Donc, je pourrais ajouter un mot de passe pour que la famille et les invités puissent euh, voir ce qui a été fait. Donc, je veux sauver mes changements. Donc, je veux les enregistrer. Je pause comme ça ici. Et là, tout est fait pour l'envoyer où je veux. Donc, je peux l'envoyer dans Classroom. Donc, dans Classroom, vu que je suis reconnue avec mon adresse Google, donc, mon Classroom s'est joint, donc, c'est, euh, euh, a été reconnu. Donc, je peux choisir d'élaborer un devoir dans une classe ici. Donc, je vais aller dans Élaborer un devoir. Je vais tasser ma petite flèche et je vais cliquer sur OK. Donc, on l'a maintenant, mais dans l'interface de Classroom. Donc, je peux redire ce que je veux exactement. Les élèves vont avoir accès ici au lien pour créer leur vidéo. Et ensuite, je vais faire publier le devoir aux élèves. Donc, on peut afficher pour voir euh, qu'est-ce que ça va avoir l'air du côté de l'élève. Donc, du côté de l'élève. Ici, animal, ils vont pouvoir peser ici et pouvoir s'enregistrer euh, par la suite. Donc, ils vont pouvoir rajouter une réponse. Mais là, c'est pas l'interface de l'élève que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment l'interface de l'enseignant. Donc, j'aurais pu aller copier dans Teams aussi, Twitter, euh, intégrer euh, un code. Donc là, tout est beau. Mes élèves pu, vont pouvoir euh, faire leur devoir en communication orale et me le rendre via Classroom. Alors voici comment créer un devoir pour que mes élèves puissent me répondre en vidéo.